On est à Nice, ça vous parle ça <rire> Bonjour les ambitieux du web, j'espère que vous allez bien. Pour cette troisième euh, vidéo du sujet, comment atteindre les 100 000 euros en un an, eh bien on... j'ai choisi une destination un petit peu atypique. Par contre, euh, vous le voyez, j'ai oublié mon trépied, donc c'est mon bras qui tient. <rire> Alors euh, destination, bah Nice. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Nice est dans le sud de la France. Je vais vous faire un, juste un retour d'écran. Vous allez voir, il faut pas que je mette la, la, les doigts ici. Regardez. Je vais vous faire juste un petit panorama et ensuite on va attaquer, commencer le Regardez, voilà, ça c'est la vue de Nice. Nice est au sud de la France, pour ceux qui ne connaissent pas, sur la côte d'Azur. C'est à peu près à 4 heures de chez moi. Et euh, lorsqu'on est ici, en fait, vous voyez, il y a marqué euh, I love Nice l'heure c'était à l'envers parce que je me suis née. et demain on monte là ça c'est mon homme qui me filme <rire> et donc demain on fait une petite ascension ici donc je vous en reparlerai hop donc voilà on va faire ce sujet ici alors c'est aussi euh, une façon pour moi de sortir de ma zone de confort puisque je suis toujours à la maison euh, ou au bureau et je fais rarement de live à l'extérieur par contre euh, bien, je vais sûrement pas pouvoir répondre à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires euh, dedans. Dans, comme d'habitude, j'y répondrai bien sûr. Comme d'habitude, après. Je, je, je tende le bras comme ça, j'ai pas trop l'habitude. <rire> en plus, je vais avoir mal à la fin du live. Alors, sujet d'aujourd'hui, troisième et dernière partie. Comment atteindre les 100 000 euros en un an Hop, J'ai un appel, j'ai oublié de mettre en hors ligne. Donc, comment atteindre les 100 000 euros en un an on a déjà vu des choses sur les deux premiers lives que j'ai prévu de vous récapituler aujourd'hui parce que vous allez voir que quand je vous parler, ai parlé, eh bien, ça a vraiment une importance. Je vais m'asseoir sur le bord, je pense que ça pourrait être pas mal. Je vais descendre par là, vous allez voir, comme ça on aura la mer en fond. Euh, donc la première fois, qu'est-ce qu'on a vu dans la première partie La première partie, effectivement, c'était se préparer. Se préparer tout simplement à atteindre ces fameux 100 000 euros. Vous voyez, on est bien là, non Puis ça change, regardez en bas. Wouh alors, on était sur comprendre. Lorsque je vous ai parlé de la première partie, donc comprendre ce euh, qu'il faut comprendre en fait quand on décide d'atteindre les 100 000 euros, la première chose c'était effectivement d'avoir un plan. On ne décide pas du jour au lendemain de dire Ah ben tiens, je vais gagner 100 000 euros et ça va se faire très très facilement. La deuxième chose c'était d'avoir un objectif. Généralement, je vous conseille un objectif SMART. Dans ce cas-là, je vous invite aussi à aller regarder la vidéo sur euh, l'objectif SMART. Ensuite, euh, comprendre que ça prend du temps. Une vie qui gratte. <rire> Comprendre que ça prend du temps. 100 000 euros, ça se fait en un an. Surtout la première fois, vous verrez qu'après, ben, ça peut se faire en beaucoup, beaucoup moins. Et euh, la quatrième partie de la première partie, on va dire, c'est comprendre en fait que euh, ces fameux 100 000 euros, c'est juste des maths. C'est-à-dire que vous allez à un moment comprendre le mécanisme, retenir les fameux trois chiffres hein, dont je vous parle tout, tout le temps. C'est-à-dire combien de personnes rentrent dans votre tunnel, combien de personnes euh, s'abonnent, combien de personnes voient votre page, combien de personnes s'abonnent, combien de personnes deviennent donc prospects, combien de personnes achètent, quel est votre taux de conversion. Quand vous allez avoir ces trois chiffres, vous allez voir, on va en reparler pour la partie d'aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons vu euh, les trois étapes que vous devez organiser mensuellement, c'est-à-dire tous les mois. Normalement, vous avez compris. Hein. Donc, euh, organiser mensuellement, et euh, la première chose que vous devez absolument définir, c'est ce que vous allez... Je vais peut-être faire comme ça, ce sera plus joli. La première chose que vous devez définir, en fait, c'est ce que vous allez vendre. Vraiment, focalisez sur un ou deux produits. Quand vous commencez, focalisez uniquement sur un produit. Et euh, bah vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, vous allez voir comment vendre, c'est-à-dire travailler euh, effectivement sur votre visibilité. On va se déplacer, en fait quand on est en extérieur, c'est un peu plus difficile. Donc, euh, vous allez, quand vous savez ce que vous allez vendre, vous allez ensuite travailler sur comment rendre visible votre offre. Ensuite, on va travailler sur le mindset. Tous les mois, tous les mois, je fais un tableau en trois colonnes. Dans ce tableau, je mets d'abord sur la troisième colonne, qu'est-ce que je vais vendre Je mets vraiment chaque produit. Aujourd'hui, j'ai plusieurs produits, effectivement, mais à la base, je n'en avais qu'un. D'accord. Donc le premier produit, qu'est-ce que je vais vendre Je change de main. Ensuite, on va regarder donc euh, comment... Donc ça, c'est la troisième colonne. La deuxième colonne, c'est comment est-ce que je vais le vendre Quelles sont les actions que je vais mettre en place pour rendre mon offre visible C'est-à-dire les postes, les articles, euh, de mettre euh, postes, articles, quels sont les tunnels de vente qu'il va falloir que je refasse, etc. Et ensuite, effectivement, le dernier poste que je vous assure que je marque tous les mois sur... Euh, ce fameux grand tableau, c'est Mindset. Qu'est-ce que je vais faire pour garder le moral ce mois-ci Qu'est-ce qui me ferait du bien Quelles sont les étapes ou formations euh, que je dois mettre en place pour justement me permettre de garder le cap <rire> Pour me permettre justement moi-même de garder le cap parce que euh, réussir, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et on fatigue. Et lorsque vous allez prendre en considération ce que j'appelle des matelas, en fait, des matelas Mindset, eh bien, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour vous d'atteindre ces fameux 100 Quand vous avez mis ça en place et uniquement quand vous avez un système qui fonctionne, avec des chiffres qui fonctionnent et qui sont périns, eh bien, dans ce cas-là, vous allez pouvoir par la suite envisager de scaler votre activité. Alors, scaler, qu'est-ce que ça veut dire ça veut, En fait, à la base, scaler, c'est un, un escalier, euh, un ascenseur, euh, non, une échelle, pardon. <rire> scaler, c'est une échelle. Et, euh, et c'est également aussi, Alors j'ai trouvé un autre mot qui, qui est un équivalent de scaler en anglais, qui est, ah oui, la portance. Scaler, c'est également la portance. Donc, vous allez apprendre à scaler dans un premier temps quand vous avez un tunnel qui fonctionne, d'accord Vous avez vraiment un tunnel qui fonctionne, et eh bien là, on va faire en sorte que ce tunnel fonctionne encore plus. Et c'est là qu'on va pouvoir scaler. Avant que je vous explique les étapes d'aujourd'hui, si ce n'est pas encore fait, je vais vous inviter à aller euh, télécharger mon guide. Euh, non, ça c'était avant. Je vais vous inviter à aller télécharger euh, le pack Ambition Web. Normalement, vous avez un lien un petit peu partout, donc vous allez voir, c'est n'est pas très très compliqué. Euh, vous allez télécharger le pack Ambition Web qui va vous permettre d'avoir cinq formations qui vont vous permettre de développer votre activité. Ces cinq packs sont plutôt... On va dire avant d'atteindre les 100 000 euros, je dirais plutôt que c'est jusqu'à 50, 70 000. Sauf pour le personal branding, ça, c'est evergreen. <rire> euh, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire Oui, si vous ne me connaissez pas, je suis Izzy Katala. Je suis consultante en personal branding. J'aide mes clients, des entrepreneurs à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et bien sûr plus de clients grâce à Internet. On va tourner comme ça, vous allez voir l'autre côté. Et puis, vous euh, allez voir que c'est plutôt joli de l'autre côté aussi. Regardez. On n'est pas encore sur la promenade des Anglais, mais euh, on est. Ah, je vais vous montrer où c'est la promenade des Anglais, on va y aller. Alors, sujet d'aujourd'hui. Vous le savez, je me distrais assez facilement. Sujet d'aujourd'hui, on va parler donc de comment scaler son activité à partir du moment où vous avez un système qui est payable. La première étape vraiment vraiment vraiment la première étape euh, de la façon Oups. <rire> la première étape si vous voulez euh, scaler vraiment votre activité ça va être déjà tout au long du cheminement que vous allez avoir euh, sur la création de votre activité attendez je vais accélérer un petit peu parce qu'il y a des gens qui parlent fort derrière euh, donc la première étape vraiment ça va être celle de euh, lister, c'est à dire que chaque fois que vous allez créer votre processus, chaque fois que vous allez être en train de créer tout ce que vous allez faire, vous allez lister les processus et également lister ce que vous ne voulez plus faire. Par exemple, pour ma part, la comptabilité. Vous le savez, la comptabilité, c'est un truc dont j'ai horreur, Eh bien en plus de ma comptable, j'ai une assistante comptable qui vient... Euh pas tous les mois, mais qui travaille des fois plusieurs jours dans le même mois, et qui, elle, justement, va être chargée de récupérer tous les documents, faire les factures, etc. Donc, merci, Laurine, tu es parfaite et je te garde. Euh, voilà, ensuite, par exemple, tout ce qui me fatigue, pour ma part, c'est l'orthographe. Vous le savez aussi, je vous le dis souvent, je suis dyslexique. Euh, donc, il peut arriver que je fasse des fautes d'orthographe, malgré bah, les efforts que j'ai faits avec les années. Eh bien, j'ai une personne qui m'aide par rapport à ça. Je lui envoie mes vocaux et elle s'en occupe. Bref, première étape pour scaler, ça va être tout simplement euh, de lister tout ce que vous ne voulez plus faire. Là c'est la queue, les gens ils attendent pour faire des photos. Je vais juste essayer d'aller un petit peu derrière où c'est un peu plus calme. Une <rire> jeune fille qui se met dans le C de Nice. Alors, je vous disais donc, première étape, il faut absolument dans la préparation de ce passage. Justement aux 100 000, que vous fassiez la liste de toutes les tâches, donc ce qu'on appelle des processus, et également que vous fassiez la liste de tout ce que vous allez, euh, tout ce que vous n'aimez pas et tout ce que vous allez souhaiter déléguer. Quand on se dit qu'on va se caler, ça veut dire vraiment que vous allez envisager de... C'est beau là quand même. Hein? Euh, et en plus, c'est l'endroit pour vous... Tenez, regardez. hey, c'est pas chouette ça J'aurais dû me mettre là dès le début. Et hop, je me tourne, juste là, vous avez euh, tout ce qu'on appelle la promenade des anglais Donc je vous disais Première étape, définir un process Non, ça ne me réussit pas mes yeux ça Oui, comme quoi, je me mets juste là Ça va super bien Et en fait, en fonction d'où je me mets, ça me fait des cernes de fou Oui, je sais, je me disperse Donc première étape de scaler, Définir les processus Ensuite, définir euh, les choses que vous allez déléguer Lorsque vous allez avoir envie de faire ça, il va falloir absolument que vous euh, preniez des freelance. Surtout ne faites pas la même bêtise que moi et ne prenez pas des salariés parce que euh, 80% des salariés sont hyper, hyper motivés dès le début et ensuite vous allez voir. Oh, je viens de m'installer. <rire> euh, 80% des salariés sont hyper, hyper motivés dès le début et ensuite vous allez voir qu'avec le temps, ben, ils seront aux oui. abonnés absents. Bref. Deuxième chose que vous allez devoir faire quand vous allez vouloir scaler votre activité, eh bien on revient en fait à la première et normalement vous l'avez déjà préparée, c'est tout simplement de revoir vos chiffres. Je vous l'ai dit pour scaler votre activité, c'est-à-dire vraiment quand vous avez réussi à faire un certain chiffre tous les mois, euh, à vous de le définir. Généralement, essayez au moins de stagner à 1000 euros par mois, d'accord Vous allez définir chacun des chiffres dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire combien de personnes voient vos postes, combien de personnes deviennent prospects, combien de personnes achètent et combien de personnes rachètent. D'accord euh, Quand vous allez avoir donc numéro 1, je vais perdre mon document. Numéro 1, préparez ce que vous allez déléguer. Numéro 2, euh, faire la liste de vos chiffres. Et c'est là qu'on va vraiment rentrer dans la partie la plus amusante, euh, la plus magique. Très sincèrement, parce que, en fait, on va tout simplement rajouter des gens à une étape de ce processus. Je ne vais pas vous le détailler juste maintenant, mais vous avez la possibilité euh, de le revoir sur une vidéo que j'ai déjà faite. On va principalement parler dans cette troisième étape de la publicité. Je vais vous inviter donc à euh, augmenter le nombre de personnes qui voient vos postes, et tout simple, et euh, vos et votre tunnel. Donc à faire de la publicité pour faire entrer encore plus de personnes dans votre tunnel. Donc publicité Facebook, YouTube, Instagram ou même Google si vous êtes à l'aise avec ça Sincèrement, ne prenez pas un réseau social sur lequel vous n'êtes pas à l'aise Si vous estimez que celui que vous maîtrisez le mieux bah, c'est Facebook, et bah, restez sur Facebook Moi il me va très très bien aujourd'hui Et je suis en train de me former justement à la publicité YouTube Mais je ne suis pas encore experte en YouTube Donc troisième étape, passez à la publicité Lorsque vous maîtrisez votre audience, l'idéal c'est de prendre votre liste de la donner à, Google, à Facebook, il y a un petit système à mettre en place. Et en gros, vous dites Facebook, voici la liste de mes clients, trouve-moi des personnes qui sont parallèles pour les faire entrer eux aussi dans ma liste. Ça, c'est la troisième étape, étape. La quatrième, tester, tester, tester, tester et encore tester. Vraiment, la quatrième étape, eh bien, ça va être de faire plein, plein, plein de tests pour voir ce qui fonctionne le mieux de pouvoir le mettre en place et ensuite justement de pouvoir voir vos chiffres augmenter. Quand vous allez avoir les processus, les groupes, quand vous allez avoir justement tout ça qui va être mis en place, quand vous allez voir les audiences qui fonctionnent bien, quand vous allez voir tout ça, eh bien vous allez voir eh bien c'est juste magique. C'est vraiment là que je vous disais, on est vraiment euh, dans la zone magique de votre activité parce qu'à un moment, vous aurez juste par exemple à rajouter 50, 100, 1000, 2000 euros pour multiplier par 2, 3, 4, 10, 20, 100 vos revenus mensuels. Donc cette fameuse étape de test, peut-être frustrante. C'est pour ça que je vais vous parler de beaucoup, beaucoup travailler votre mindset. Et euh, la cinquième étape, celle-là c'est ma préférée, <rire> c'est celle d'avoir un plan d'avance. Vous allez voir que lorsque vous allez être en train de créer tous ces processus, euh, toute cette mise en place, eh bien vous allez avoir d'autres idées. Il ne faut absolument pas les appliquer à ce moment-là. Il va falloir que vous attendiez d'avoir justement euh, d'autres euh, d'avoir un système qui fonctionne et qui vous fasse rentrer de l'argent. Quand votre système va fonctionner et va vous faire rentrer de l'argent, eh bien vous allez reprendre tout ce que vous avez vu, toutes les formations que vous avez peut-être suivies en attendant. Et c'est uniquement à ce moment-là que vous allez pouvoir les mettre en place. Je perds mon oreillette et je perds mon papier. Heureusement, j'ai une main pour l'oreillette et j'ai un assistant pour le papier. Merci mon chéri euh... Donc quand vous allez justement, quand tout va fonctionner par derrière, tout simplement et eh bien, testez autre chose d'accord euh, Essayez autre chose mais vous ne pourrez le faire quand vous aurez systématiquement une somme qui va rentrer tous les mois Ensuite, donc ça c'est vraiment les cinq étapes du, du fait de se caler et il y a une chose que ce que je veux que vous n'oubliez pas et que je vous dis souvent, c'est que le succès est une suite d'actions logiques. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente, qu'on réinvente. Pas, euh, je dire, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont une idée et qui décident de réinventer quelque chose. Ça sert à rien en fait. Euh, prenez des systèmes qui fonctionnent, adaptez-les. Ce que je viens de vous dire, si ça vous semble intéressant ou si vous dites « bah oui, il y a plein de gens qui disent ça », Dites-vous que si on le dit, eh ben, c'est peut-être parce que ça marche, et c'est peut-être comme ça que nous, on gagne euh, notre vie, moi ou d'autres entrepreneurs, je ne suis pas la seule forcément à parler de ça, et, euh, et faites-le tout simplement. Et si à un moment, vous avez une autre idée, une autre stratégie, parce que vous voyez que c'est long, et eh bien rappelez-vous de tout ce que je vous ai dit. Si vous voyez que c'est long, je vous ai dit que c'était une question de temps. Si vous avez une autre stratégie, je vous ai dit de la placer euh, dans euh, les idées à avoir d'avance pour pouvoir tester d'autres choses. Vraiment, Prenez le temps de concevoir que le succès est une suite d'actions logiques, qu'on a tous suivi ce même processus, cette même étape. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas mille idées, mille solutions, etc. Voilà, Je vais vous laisser mettre des commentaires dans les vidéos parce que là je vous dis euh, avec les gens et le contre-jour J'ai même des gens qui font euh, des photos derrière en mode photographe euh, Là c'est un petit restaurant où on est allé la dernière fois Tu te rappelles comment il s'appelle ce restaurant Pardon Le Castel Donc on est allé y manger la dernière fois avec ma belle-fille et son mari euh, pff, Il est trop trop bon <rire> Et en plus on a vraiment vraiment les pieds dans l'eau Je vais laisser ma petite main parce que c'est une bêtise de ne pas avoir pris mon trépied voilà en ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui. Euh, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Mettez des commentaires, mettez des cœurs, mettez des likes. Euh, ça change en tout cas de format. Si vous aimez que je sois un petit peu euh, en extérieur, n'hésitez ben, pas, il faudra que je prévois un peu plus de matos comme eux. Eux, ils ont carrément le trépied et tout. Donc euh, c'est mieux que moi avec ma petite Bibi. Mais j'avais prévu le trépied et le micro, j'ai juste oublié de les prendre. Ils sont à l'hôtel. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous.